Bonjour, dans cette vidéo flash, je vais vous redonner, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, la clé pour maîtriser votre nerf vague ou nerf parasympathique. Son nom parasympathique vient de para-contre-sympathique, c'est-à-dire c'est le système nerveux qui équilibre et contrecarre le système sympathique qui est un accélérateur le parasympathique étant un frein au niveau des fonctions automatiques de nos organes. Il faut savoir que sous l'effet du stress, selon votre terrain, vous allez réagir différemment, soit par une excitation du système sympathique et une sidération du système parasympathique, ou au contraire, une réaction de paralysie du système sympathique et une manifestation du parasympathique qui va véritablement vous paralyser. Le sympathique, quant à lui, étant le système de la défense, de l'attaque ou de la fuite rapide. Le parasympathique, lui, va vous bloquer complètement sur place. Donc ce qui est important de savoir, c'est que dans la vie courante, le système sympathique et parasympathique, doivent se compléter harmonieusement. Le jour, le tonus est régi par le système sympathique, qui lui-même est en relation avec des médiateurs chimiques tels que l'adrénaline, la noradrénaline. Le système parasympathique, quant à lui, c'est le système du repos, de la détente, donc il permet de récupérer la nuit, de recharger les batteries. Et donc, il est, lui, sous le contrôle de l'acétylcholine. Ces notions simples, mais néanmoins nécessaires à connaître, ne doivent pas nous écarter du fait que cet équilibre dans notre société très agressive, avec le stress constant que nous vivons, il suffit d'ouvrir la télévision pour voir des drames, de voir des, des choses qui nous bouleversent, qui nous, qui nous émeuvent, qui nous atteignent et qui finalement nous mettent dans un état de stress quasi permanent. Tous les événements extérieurs s'ajoutent à nos problèmes personnels, hein, parce que les problèmes personnels, nous les avons, dans le travail, dans la famille. Nous avons besoin de notre énergie pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir passer outre, c'est-à-dire euh, les assumer et pouvoir après passer à autre chose. Malheureusement, l'environnement étant tellement agressif que nous avons beaucoup de mal à gérer notre quotidien. Et donc je vais vous donner ce petit exercice très simple que j'ai déjà donné euh, dans euh, des vidéos. Donc, Je, je, vous, je vous ai mis un, un lien en bas qui vous permet d'accéder directement à la vidéo où vous voyez euh, le, la petite grenouille qui respire. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui ma technique de respiration diaphragmatique en trois temps qui permet de détendre, de réguler le système nerveux et de stimuler votre nervale pour vous décontracter. Je vous conseille de faire cet exercice trois fois par jour, cinq minutes. Ça dure cinq minutes, pas plus. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez faire ça dans le train, Essayez de trouver un endroit où vous êtes calme. Il suffit de faire exactement ce que je vais vous dire. Voilà. Donc, vous avez ici le, ce petit sujet, vous voyez. Donc, quand on inspire, le ventre gonfle. Et quand on souffle, le ventre rentre. On inspire, le ventre sort. On souffle, le ventre rentre. Vous voyez. Inspire. Et quand on souffle, le ventre rentre. On inspire, on souffle, le ventre rentre. Alors tout ça, ça fait, ça fait quoi Eh bien, lorsque vous expirez que le ventre rentre, votre diaphragme, qui est un muscle situé ici entre la cage thoracique et l'abdomen, ce diaphragme remonte. Et En remontant, il va dégager votre plexus solaire qui est juste derrière les pieds du diaphragme, le long de la colonne vertébrale. Donc lorsque vous êtes bloqué en inspiration, vous compressez ce plexus et c'est ce qui donne ces oppressions épigastriques. Donc si vous respirez profondément en expiration, que vous maintenez 5 secondes, ensuite vous inspirez, que vous faites ce mouvement une quinzaine de fois, vous allez obtenir une relaxation naturelle, facile et que tout le monde peut pratiquer. Nous allons faire juste trois mouvements ensemble. Et après, eh bien, vous allez sur le lien qui est en dessous. Et vous avez la petite vidéo qui vous déroule. Voilà, vous n'avez qu'à suivre le rythme de ma petite grenouille que vous voyez ici. Vous voyez, qui gonfle et qui dégonfle. Voilà, et qui bloque 5 secondes. Alors, on inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre, on rentre le ventre. Et on bloque 5 secondes. On inspire, 5 secondes. On souffle 5 secondes. On rentre bien le ventre, vous voyez. Et on inspire. Alors pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo Et bien tout simplement, hein, vous voyez, c'est une. Petite histoire personnelle. Lorsque j'ai été opéré, il y a dix ans, d'un problème grave au niveau de la, de la gorge, j'ai été obligé pendant 3 semaines de tenir la tête en flexion complète, en, dans cette position-là, pour ne pas déchirer les sutures. Et donc, cette position, malheureusement, a eu un effet secondaire, c'est-à-dire ça a provoqué une anigatale. Vous voyez, quand vous faites ce mouvement-là, le, le, le, diaphragme, le diaphragme passe, vous voyez, ici, voilà, de chaque côté de l'ésophage qui pénètre et ce qu'on appelle, qui provoque une hernie hiatale par un glissement. Eh bien, j'ai pratiqué pendant quelques années cette, euh, cette respiration et j'ai eu la bonne nouvelle, il y a huit jours, suite à une fibroscopie, de me voir annoncer que l'anigatale avait disparu. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc ce qui veut dire que l'anigatale, on peut les réduire. Donc j'ai fait pour vous également, pour ceux qui ont des une petite vidéo dont vous trouverez le lien ci-dessous. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Euh, J'avais un quart d'heure pour faire cette vidéo, c'est fait. Si elle vous a plu, bah, appuyez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis euh, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.